De ces jours, tu verras... Oumou hmm. Mais ce n'est pas fini. Crois-moi, ce n'est pas fini. Tant que je n'en aurai pas fini avec Oumou toi... Oui, j'arrive Qui a apporté cette histoire de quatrième femme dans cette maison hein? Qui a apporté la nouvelle Un messager du village, je crois. En tout cas... Je vous le dis en même temps, tant que je serai la troisième femme de Chamba, il n'y aura jamais de place pour une quatrième. À te voir, c'est sûr que tu occupes toute la place qui reste. Hé la vieille, ce que tu vois là, ce n'est pas de la graisse. On appelle ça des courbes et des rondeurs. Ce pas Ça peut ressusciter un mort. Mais moi, moi que tu appelles vieille là. C'est grâce à mes conseils avisés que tu